Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Euh, vous avez bien suivi cette série de directs, c'est le quatrième événement de ce type, après ceux que nous avions organisé dès janvier avec Francis Martin, puis ensuite avec Erwin Greyer okay. et Pascal Frey. Alors ce sont des événements qui rencontrent un très beau succès avec parfois jusqu'à plusieurs centaines de participants. Euh, ce direct, aujourd'hui, se déroulera de la même manière que les précédents. Notre invité du jour, Claire Adjé, va faire une présentation autour du thème « des impacts de la taille et de la transplantation sur les racines des arbres ». Puis, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le fil de discussion de ce direct qui se situe à droite de votre écran. Ma collègue Charlotte Boyer, que je remercie de sa présence, et moi, eh bien, nous relayerons ces questions à Claire Merci d'avance de poser des questions courtes et précises pour que Claire puisse y répondre le plus facilement possible. Alors, vous étiez déjà invité sur le forum du MOOC, et ce depuis trois semaines à peu près, à lui poser de premières questions. Sachez que toutes ces questions lui ont été transmises hier. Nous y reviendrons certainement. Je rappelle que beaucoup d'inscrits au MOOC ne pouvant se libérer un mercredi à 17h pour suivre ce direct, il est enregistré et sera déposé dès demain sur la plateforme du MOOC ainsi que sur la chaîne YouTube du VED sur laquelle vous trouverez déjà les directs, les enregistrements des directs précédents. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et avant de laisser la parole à Claire Agé notre intervenante, je vais rapidement la présenter. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors Claire, vous êtes docteur en botanique de l'Université de Montpellier et vous êtes chargée d'études au cabinet Pousse-Conseil qui est spécialisé en formation conseil aux collectivités entreprises sur toutes les questions liées aux arbres. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 1 de ce MOOC sur le thème des architectures racinaires des arbres qui était, je crois, l'objet de votre thèse. Mmh, euh, avant de commencer et de vous laisser la parole, euh, je vois que pour l'instant tout le monde est très attentif à ça. Merci de bien couper vos micros pour que Claire puisse dérouler et faire son intervention dans les meilleures conditions possibles. Merci d'avance Claire, je vous laisse la parole. Merci bien Vincent. Eh ben, on va partager un écran et je vous propose donc de suivre ce diaporama. Ah, gag. Pourquoi j'ai l'écran d'Elisa J'ai un problème là, du coup. Il y a quelqu'un qui a partagé l'écran à ma place Alors, j'ai quelqu'un qui partage son écran actuellement. Ah oui, oui c'est Elisa. Alors, pardon, je, je vais voir ce que l'on peut faire. Oui, c'est un cas de figure qui ne s'était jamais présenté. Ah, <rire> Laissez le partage d'écran, si, si vous plaît, à notre intervenante du jour. <rire> ça, il fallait Alors, et c'était pour est moi. Est-ce que vous pourriez éventuellement réessayer, Claire Allez, on y va. Voilà. Qu'est-ce que cela donne Voilà. Non, voilà. Non, voilà non, qui exactement. fonctionne. Très bien. Alors, donc, une petite présentation pour vous parler d'une partie qui est beaucoup plus appliquée peut-être que ce qui a été traité en neuf minutes dans le MOOC euh, et qui concerne, comme l'a dit Vincent, plutôt la partie plantation et effet de la plantation sur le système racinaire des arbres. Et un petit rappel préalable, il y a un arbre, il faut le rappeler, comme tout végétal, c'est un organisme qui est vivant, qui est fixé au sol et donc qui, par son statut d'organisme fixé au sol, subit des contraintes, c'est-à-dire qu'il est obligé de sans cesse grandir pour aller chercher des ressources toujours plus loin, puisqu'il ne peut pas se déplacer, et il a l'obligation d'être capable, en cas de mutilation, d'accident, d'être capable de s'auto-réparer. Et s'auto-réparer, il sait le faire, mais dans une certaine limite, et en particulier en ce qui concerne la partie racinaire, qui de ce point de vue-là est beaucoup moins doué que la partie aérienne. Alors, il faut se poser la question de savoir si la taille et la transplantation des arbres qui impliquent de la taille ne sont pas des contraintes insurmontables pour les racines. Alors, comment les racines répondent à la taille Il y a une chose à retenir, c'est que c'est globalement très très mal. Pourquoi ben, Vous avez l'image ici de… Petit sujet de un an de la famille des juglandacées, hein, du noyer. Euh, quand on arrache un noyer de un an, eh bien, il faut savoir que le système racinaire, le pivot qui est, rentre dans le sol peut faire jusqu'à un mètre de longueur en un an chez un noyer, comme on le verra certains chênes méditerranéens chez nous. Et donc quand vous arrachez pour transplanter un noyer, eh bien, ben vous laissez l'essentiel de son système racinaire dans le sol. Alors, quand un pépiniériste vous fournit de jeunes noyers, comme on nous l'a fait pour nous, pour nos parcelles agroforestières dans la périphérie de Montpellier, eh bien, le noyer, il a été coupé à 40 cm de profondeur, et puis le système racinaire a été sectionné, c'est ce qu'on appelle une opération d'habillage, c'est plutôt une opération de déshabillage, le terme est mal choisi, et donc, les racines sont sectionnées. Quand on regarde un an après cette opération-là, le comportement du système racinaire après cette opération de taille, eh bien, on a régénération chez le noyer de plusieurs pivots au niveau de la plaie de taille du pivot initial, et puis régénération sur les racines latérales de plusieurs racines latérales. Donc, finalement, la taille induit jeune, chez un jeune plant de noyer ou chez un jeune plant de caria, euh, de la même famille, eh bien, elle va induire le processus de fourche que j'ai évoqué vaguement dans le mot, ou de réitération en termes scientifiques. C'est une forme de réitération qui est induite par le traumatisme et qui a pour objectif de faire en fait de régénérer les parties qui sont amputées. Et quand on revient vers un arbre qui a subi ce type de mutilation dix ans après sa plantation en parcelle agro il n'y a aucun problème. On voit qu'il a très bien régénéré ses pivots. Il a mis en place les, les éléments constitutifs de son système racinaire, c'est-à-dire les racines charpentières, les racines de colonisation, les racines d'exploitation, et il s'est parfaitement régénéré. Donc, sous ce fallacieux prétexte, allons-y et faisons-le et répétons-le. Si on regarde comment un, un frêne subissant le même type de traitement réagit, ben déjà on se rend compte que bien souvent on a des difficultés à régénérer après la coupe le pivot du frêne. Et en fait ce que font les pépiniéristes, et on évoquera cette question plus tard, c'est qu'ils savent qu'en pépinière ils ont des terrains qui sont bons et qui peuvent oser enterrer la partie basse de la tige, donc la fameuse zone du collet, et provoquer la production de nouvelles racines sur la partie basale de la tige. Et finalement, ces nouvelles racines vont être susceptibles de reconstituer le système racinaire marquant, manquant à partir de parties qui ne sont pas normalement celles qui devraient porter ces éléments-là. Et finalement, on a une forme de résilience et de régénération d'un système racinaire, pas forcément dans le sens et dans la position où on l'attendait, mais on arrive à l'avoir. Et quand on regarde le comportement d'autres espèces, comme par exemple les chênes, eh bien, la taille du pivot d'un jeune pivot de chêne conduit bien souvent à la mise en place de racines, qui, que je ne peux pas appeler des racines de régénération, parce que vous le constatez, elles ne sont pas identiques à la, à la partie qui a été amputée. En fait, ce sont des formes de catégories racinaires un peu hybrides, un peu intermédiaires, qui se cherchent un peu entre de la racine charpentière horizontale et de la véritable racine pivotante. Ces éléments-là, c'est ce qu'on retrouve en règle générale à l'extrémité d'un pivot de chaîne. Donc, la présence de ces éléments-là vous montre que très tôt, quand vous taillez un pivot de chaîne, vous le faites vieillir très rapidement. Alors, si vous répétez ces opérations de multiples fois, et c'est ça le parcours de la production d'un plan pépinière, eh bien, ben vous allez perdre progressivement des capacités à régénérer. C'est-à-dire que d'abord, vous allez être obligé de tailler sur des racines de plus en plus grosses et en plus, ces racines vont avoir de plus en plus de difficultés à reproduire les parties que vous avez enlevées. Et vous avez en fait, à partir d'un système racinaire pivotant très bien défini, très hiérarchisé, vous allez obtenir bien souvent des choses qui ne ressemblent pas à la structure d'origine comme on le voit ici. Vous avez des systèmes racinaires qui sont un peu hybrides avec des catégories racinaires qui ne sont pas très bien définies. Et ça, plus vous allez reproduire les opérations de taille et de rachage, plus vous allez avoir ce type de problématique là. Donc si vous voulez la taille ce n'est pas quelque chose que le système racinaire aime bien subir. Il n'a pas évolué au cours de l'évolution pour s'adapter à ces processus-là. Les systèmes racinaires se sont beaucoup plus adaptés aux hétérogénéités du milieu qu'à des accidents de rupture. La rupture, ce n'est pas quelque chose de classique en milieu souterrain. Et donc, les racines répondent assez mal à ça. Alors, si on répète les opérations, ici vous êtes sur un lot de jeunes tiges de hêtres euh, planter, aller de la Reine Sud à Versailles, et vous voyez que plus vous pratiquez la taille, plus vous allez créer du désordre et plus vous allez avoir une forme d'hétérogénéité en fait, des systèmes racinaires qui sera difficile à gérer sur du long terme, en termes d'arrosage, en termes de demande climatiques, en termes d'avenir, vous ne savez pas ce que vous faites quand vous plantez en fait, des jeunes sujets surtout quand ils sont livrés en motte grillagée, comme on le fait beaucoup dans notre milieu de la plantation de l'arbre d'ornement. Quand on plante en racine nue, on est capable de savoir ce qu'on plante, on peut essayer d'améliorer, de, de corriger certains défauts par des pratiques de taille, et quand on plante en motte grillagée, on plante une boîte noire, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement les racines ne sont pas équipées pour répondre à la taille, dans la partie aérienne, à chaque fois qu'une tige fait une feuille, à sa base, elle met en place un méristème éventuellement abrite dans un bourgeon, qui peut être susceptible de démarrer quand vous amputez la tige et de venir suppléer à cette opération de coupe. Dans le système racinaire, je le rappelle, il n'y a pas de bourgeon, il n'y a pas de méristème préformé en attente pour répondre à des traumatismes. De sorte que la taille, eh bien, elle doit être suivie d'un processus réactionnel qui bien souvent affecte les méristèmes secondaires, en particulier le coambium, celui qui est responsable de l'épaississement et qui va fabriquer le bois et, euh, et le libère. Ce méristème va se permettre à faire de la multiplication cellulaire, il va générer un bourrelet de recouvrement, à partir de ce bourrelet de recouvrement, si ça se passe bien, il va y avoir certaines cellules de méristèmes qui vont revenir en arrière pour initier des méristèmes racinaires. Et finalement, il va y avoir à la fois, opérant en concurrence, si j'ose dire, par rapport aux métabolites de la plante, la nécessité de la division cellulaire initiée au niveau du cambium pour recouvrir la plaie, fermer la plaie, éviter l'entrée de pathogènes et la nécessité en même temps de faire des méristèmes primaires et de les faire entrer en activité pour régénérer les racines manquantes. Donc voilà, ce n'est pas si simple, et la plante elle n'avait pas prévu ça dans son plan de carrière. Alors, quand on affecte des racines de tout petit diamètre, de diamètre inférieur à 1 cm, en règle générale, la régénération va être conforme, ces opérations vont bien se passer, la concurrence va être limitée, on va pouvoir refaire ce qu'on a enlevé. Quand on touche des racines de diamètre compris entre 1 et 2 cm, ben là, bien souvent on va provoquer la production de plusieurs rejets identiques et on va peut-être avoir un temps de latence à savoir euh, qui est sélectionné, qui va disparaître. Quand on opère sur des racines de 2 à 5 cm de diamètre, on risque la production de rejets qui ne vont pas être capables de venir régénérer ce qui a été enlevé. Et quand on passe au-dessus de 5 cm de diamètre… Ben là, on risque euh, tout simplement la difficulté définitive de la racine à régénérer et l'absence de régénération. Alors qu'en plus, les arrachages se font par des machines qui sont prévues pour ça, mais qui ne sont forcément pas des lames de rasoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moteuses transplanteuses dans les filières de pépinières. Eh bien, on a bien souvent des coupes qui sont mauvaises, des arrachements, des déchirements. Et là, la plante va travailler pour essayer de refermer ça. Et elle va mettre beaucoup d'énergie à compenser ce type de plaie. Donc voilà, il faut retenir ça. Il y a certaines espèces qui vont avoir dans certaines situations des compétences pour, à partir d'une plaie de taille racinaire, refaire plusieurs racines à l'identique de ce qui a été enlevé et là, on se dit, mais c'est très bénéfique, la taille. C'est un peu l'idée qu'ont les gens dans leur, dans leur esprit, c'est plus je taille, meilleur c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Et les gens sont même persuadés que la taille renforce les végétaux, ce qui est une grosse erreur. Parfois, ben, quand la taille est pratiquée, on ne va pas avoir exactement ce qui, est, euh, ce qui a été amputé, régénéré aux endroits où c'est prévu, mais ça peut le faire ailleurs. Et puis parfois, quand on fait de la taille, eh bien, on vieillit et on fait perdre progressivement les capacités de la plante à fabriquer ce qu'elle aurait voulu fabriquer si on ne l'avait pas taillée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des espèces qui vont pouvoir très jeunes répondre comme ça, d'autres comme ça, et les troisièmes comme ça, dès les jeunes stades de la croissance. Et il faut comprendre que plus vous intervenez sur des individus âgés, plus en fait vous allez passer d'une réaction de type 1, une réaction du type 2, puis une réaction du type 3. Donc, la plante vous fabrique des éléments qui sont de l'infrastructure racinaire, c'est des éléments qui sont pérennes, ils ne sont pas faits pour être élagués, coupés, taillés, et là, la plante, elle a de grosses difficultés à les régénérer. Donc, plus on avance dans le temps, plus on risque d'avoir ce type d'opération-là, surtout si on en a répété les opérations de taille plusieurs fois. Et il y a un aspect qu'on ne prend pas du tout en compte dans l'analyse de la réponse des systèmes racinaires à la taille, c'est que c'est une partie de la plante et cette plante s'intègre dans un contexte général. Ce qu'on ne sait pas quand on taille, par exemple, c'est qu'on considère qu'on doit arracher au moment où la plante est au repos, mais c'est un repos qu'on observe visuellement de la partie aérienne, on ne sait pas ce qui se passe au niveau racinaire. Et en plus, c'est simplement un repos d'allongement que l'on observe. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des méristèmes au moment où on arrache une plante. Donc, on a la preuve qu'on a des plantes qui poussent en même temps au milieu aérien et au milieu souterrain. Et puis, on sait qu'on a des plantes qui alternent. Et puis, on sait qu'on a des plantes qui poussent selon un seul pic de croissance aérienne, et éventuellement un seul pic de croissance racinaire. Et puis, on sait qu'on a des plantes qui font plusieurs pics successifs d'allongement racinaire et d'allongement aérien. Et comment ça, ça se corrèle à l'intérieur de la plante Eh bien, on est dans une méconnaissance impressionnante de ces paramètres-là. Par ailleurs, on sait de longue date et on en sait de plus en plus au niveau scientifique que... Ben, les méristèmes des tiges synthétisent des éléments qui pilotent la croissance et la ramification des racines et les méristèmes des racines synthétisent des substances, et des hormones végétales qui pilotent la ramification et la croissance des tiges. C'est heureux, c'est un organisme entier, il s'équilibre comme ça. Mais du coup, quand on fait des opérations de taille, on n'intègre pas du tout les conséquences des suppressions de méristèmes aussi bien racinaire qu'au quand on fait ce genre d'opération. Alors la solution miracle qu'on peut vous proposer, c'est finalement la solution d'acheter des plants qui sont produits en conteneur directement et qui ne vont pas subir d'opération de taille. C'est une fausse bonne solution, bien souvent, pourquoi Parce que les conteneurs, ce sont des volumes restreints, ils impliquent des contraintes au niveau du système racinaire, même il y a certains même s'il y a certains types de containers qui essaient de limiter au maximum les contraintes. Donc, si les containers ont des parois très lisses, eh bien, ça va induire la spiralisation des racines et ça va provoquer ce qu'on appelle un chignon. Et là, les, soudures se soudent, les racines se soudent entre elles et elles vont étrangler le plan. Donc, le volume limité est un problème. Et puis, le matériau de remplissage est un problème aussi. Parce que quand vous faites pas pousser des plantes en conteneur, c'est jamais dans la terre. Et les plantes, elles sont faites pour pousser dans un matériau pédologique et c'est de la terre. Elles ne sont pas faites pour pousser uniquement de la matière, dans de la matière organique. Après, quand on sait ce que peuvent être les allongements racinaires d'arbres, plus de 1 mètre par an, eh bien, il faudrait faire grandir le conteneur de 2 mètres de diamètre en une année. Alors, si vous connaissez une pépinière qui fait ça, vous m'appelez. Donc, finalement, il faut préférer plutôt planter racines nues. Et c'est une éducation à donner, les professionnels le savent. Mais par contre, ben, les gens qui sont décideurs ne le savent pas toujours. Les paysagistes sont de plus en plus informés. Il y en a une grande fraction, j'en connais là, qui m'écoute, que je reconnais. Qui sont convaincus que cette procédure-là, elle est nécessaire à faire passer à nos politiques et à nos citoyens. Voilà. Alors, il faudrait pouvoir évaluer, en fait, comment un arbre reprend, aussi bien au niveau aérien qu'au niveau racinaire. On a des marqueurs morphologiques de la croissance qui ont été évoqués au cours de ces MOOC, en particulier par Yves Caraglio, qui vous a parlé d'architecture de la partie aérienne. Et finalement, on peut évaluer comment un arbre reprend en évaluant la longueur de ses pousses annuelles, ce qu'il fabrique en une année d'allongement. Et la longueur, elle peut être qualifiée par le nombre de feuilles fabriquées sur une pousse annuelle ou le nombre de phytomères ou d'entre-nœuds, selon le vocabulaire que vous avez retenu. Vous voyez ici deux de nos ormes plantés côte à côte exactement dans le même aménagement. En bord de route départementale, Et il y en a un qui fait une pousse annuelle de neuf feuilles et l'autre qui fait une pousse annuelle de plus de 30 feuilles. Donc, ça vous montre qu'ils ont des vigueurs et des vitalités différentes. Ensuite, on peut utiliser d'autres éléments qu'on utilise beaucoup, nous, pour le diagnostic dans notre bureau d'études, qui sont la transparence des houppiers, la surface des feuilles, des éléments qu'on appelle de la phénologie, le jaunissement des feuilles, éventuellement la défeuillaison. Ce sont des éléments qu'on va utiliser comme éléments de diagnostic pour suivre nos plantations et essayer d'identifier si elles sont en difficulté ou pas. On va utiliser aussi la répartition des allongements à l'intérieur du végétal. Un arbre est fait pour pousser par son extrémité, c'est-à-dire que s'il a des allongements qui sont plus importants au niveau de ses branches basses ou de ses tiges les plus basses quand c'est un jeune plant, à son extrémité, ça peut correspondre à une crise de transplantation, mais ça, ça doit disparaître très tôt. C'est-à-dire qu'il doit y avoir rapidement une inversion de ces gradients-là. Et puis, une des symptomatologies des difficultés de reprise des arbres, ça peut être leur incapacité, quand ils font des pousses, à l'année suivante les ramifier. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en difficulté qu'ils n'arrivent pas à se construire, ils ne vont que s'allonger sans se ramifier. Après, il peut y avoir des éléments qui vont vous permettre de diagnostiquer si ça se passe bien ou, ou mal. C'est la mobilisation de méristèmes dormants à l'intérieur des bourgeons, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle dans le vocabulaire au courant des rejets, que nous, on appelle des suppléants. Et les rejets, quand la plante les fait, c'est qu'elle en a besoin. Il ne faut surtout pas les enlever. Par contre, la nature et la localisation et la quantité de rejets que la plante fabrique, va être un indicateur pour vous pour dire, ben, ça se passe pas trop, trop mal, même s'il y a eu des mortalités, il y a des processus réactionnels qui permettent de reconstruire quelque chose en lieu et place de ce qu'il faut, ou alors votre plante est en train de vous dire, j'y arrive tellement pas que j'essaie simplement de faire des feuilles, et encore même quand je fais des feuilles, j'y arrive pas. Voilà. Ou alors votre plante vous dit, comme ce merveilleux arbre, eh bien, en fait, euh, ben, tu m'as coupé trop de racines. Moi, je n'ai pas assez pour alimenter tout ce que tu me laisses en haut, donc j'en sacrifie une partie. Je fais euh, ce qu'on appelle dans le vocabulaire professionnel une descente de cime. Je fais un processus réactionnel à l'endroit où je vais pouvoir alimenter des tiges pour restructurer quelque chose. Donc, comme dit mon collègue Carabillo et comme on le dit souvent, la plante vous parle, il faut savoir la lire. Elle vous dit dans quel état il est et comment ça se passe. Donc voilà, vous avez un petit tableau qui résume l'ensemble des paramètres qui peuvent nous aider à évaluer la reprise des végétaux par la partie aérienne. Mais c'est significatif de quoi au niveau racinaire, tout ça En fait, le diagnostic, il faut chiffrer les états de dégradation, il faut pouvoir chiffrer les réactions et puis il faut caractériser les capacités de régénération pour savoir en fait quelles sont les durées relatives de ces différentes étapes qui constituent la reprise et, et puis après quand vous avez plusieurs sujets, ben il faut évaluer quel est le meilleur, quel est le pire et savoir positionner les sujets dans la variabilité des réactions que vous pouvez observer sur une population de jeunes arbres plantés. Alors, au niveau système racinaire, évaluer la reprise, c'est compliqué parce que les racines, elles ont le mauvais goût de pousser dans le sol et le sol n'est pas transparent. Alors, on utilise parfois des méthodes indirectes, mais les méthodes indirectes, elles vont simplement vous dire qu'il y a une racine qui absorbe. Elles ne vont pas vous caractériser la reprise. Or, ici, je vous présente un sujet qui a été planté à un volume important, en motte grillagée telle qu'on plante classiquement en ville, c'est-à-dire on a arraché l'arbre en embarquant une partie du sol sur un volume qui est un peu plus réduit que celui-là, on va le voir tout à l'heure. Donc la motte fait en fait trois fois la circonférence du tronc à un mètre de hauteur, et là dans le cas présent le tronc faisait entre 20 et 25 cm de circonférence, ça veut dire que la motte faisait entre 60 et 75 cm de diamètre, on sectionne les racines, on embarque les racines avec la terre, et on va planter sur un aménagement paysager, ici c'est la Cité internationale à Lyon, sur les berges du Rhône. Et on revient, nous, analyser ces arbres, et là dans le cas présent on les a analysés au niveau racinaire, et on a arraché ces sujets pour voir comment ça s'était passé, 15 ans après la plantation. Alors chez ce sujet-là, c'est parfait. C'est le plus bel arbre que j'ai jamais déraciné de ma vie, je le dis et je le répète. Il a parfaitement régénéré des racines charpentières, il a même fait des fourches, fourches. Il a régénéré des racines de colonisation qu'on voit bien ici, des plus jeunes ici. Il a régénéré plein de racines d'exploitation, les effectifs sont bons, le système racinaire est équilibré, tout s'est fait en lieu et place de ce qu'on peut attendre. C'est une régénération parfaite. Voilà, vous avez une image ici d'une belle racine charpentière. Vous voyez à quel point ben, les racines sont volumineuses, 15 ans après la plantation. Il s'est parfaitement régénéré. Il ne montre qu'un stigmate du fait qu'il a été arraché et conduit en pépinière, cet arbre là Quand on regarde son profil, alors c'est moi qui ai fait toutes les opérations de coupe, hein. vous avez ici la couronne d'irrigation. Ça, c'est le volume initial de la motte. J'ai coupé toutes les petites racines vous n'avez pas de gros pivots, mais le charme ne fait que très rarement un gros pivot. Il fait plutôt plein de petits pivots. Donc voilà, et vous avez des grosses racines charpentières. À côté de cet arbre-là, exactement dans le même sol voisin de cet arbre-là, on a planté un être en mode grillagé, exactement les mêmes conditions. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins brillant. Hein Donc vous avez la couronne d'irrigation ici et un, un pied à coulisses, qui n'est pas un outil qui est très très gros, et quand vous regardez ce qui est sorti de la motte depuis 15 ans, et bien vous n'avez aucune racine charpentière qui a été reconstituée. C'est-à-dire que l'arbre n'a pas régénéré ce qu'on lui a enlevé. Il a été bloqué à un moment, au stade racine de colonisation ou racine d'exploitation, il n'a pas été capable de transformer l'essai. Et vous voyez que son fond de motte, et eh ne présente aucun pivot à côté de ces arbres là on a planté alors pardon j'anticipe voilà les plus grosses racines de ce malheureux sujet c'est pas très gros hein, vous pouvez le constater et puis on, on retrouve encore le grillage de la motte qui doit officiellement avoir disparu depuis de nombreuses années donc si on compare la racine la plus grosse du charme avec la racine la plus grosse du être Durant la même période de plantation, je pense que ça se passe de commentaires. Et à côté de ce être là, de ces être là, parce qu'on en a fait plusieurs, hein, je vous présente un seul sujet, on avait planté des jeunes plants forestiers de 1 à 3 ans, élevés en conteneurs forestiers. Et quand on voit, alors on a arraché les racines charpentières, excusez-nous, là c'est les les contraintes de l'arrachage un peu sauvage. Par contre, on a réussi à récupérer les pivots comme vous pouvez le constater. Ce petit être, il commence déjà à faire des contreforts à partir de ses racines charpentières horizontales et vous voyez qu'il a développé des pivots qui sont absolument parfaits. C'est-à-dire que ce être-là s'est développé naturellement, spontanément, sans contrainte de taille et de transplantation dans un sol favorable, et du coup, dans le même sol que son voisin, eh ben lui, il est capable de se développer normalement. Ça vous montre que l'état de ce sujet-là est eh bien lié à son parcours cultural antérieur. Voilà. Un jeune plant d'érable, on est exactement dans la même situation. Sur un sol favorable, eh ben, un jeune plant d'érable arrive en 10 ans, 15 ans, comme un jeune plant de être à aller plus loin que ce qui a pu faire un plan qui a été planté en force un peu élevée. Donc voilà, au bout de 15 ans, à vrai dire au bout de 10 ans, un jeune plan planté en racine nue et je sais que j'ai dans le dans les auditeurs des gens qui plantent des qui sont en parcelle et ils sont convaincus depuis longtemps, un jeune plant rattrape largement un arbre planté en plus gros volume. Le double lui dit, tu vas voir, c'est moi l'avenir, mais c'est normal, ce sont les jeunes, l'avenir ce ne sont pas les vieux. L'environnement de plantation dans lequel on a testé, parce que ce, ce site-là est un site expérimental en situation opérationnelle, on aime beaucoup faire ça, et bien ce site expérimental en situation opérationnelle donc, nous a montré que quand on plante sur des sols qui ne sont pas limités en termes de volume, ça se passe mieux que quand on plante en, en fosse collective ou en tranchée continue. Et ça, ça se passe mieux que quand on plante en fosse individuelle. Ben oui, les arbres, je vous le rappelle, hein, ils peuvent faire 180 mètres de, de diamètre d'extension de, racinaire. Alors, ce pas nos arbres en milieu tempéré. Mais je vous rappelle qu'un arbre a sans cesse besoin de pousser pour avancer, pour survivre. Donc, un volume limité, ce n'est pas son truc. Il faut qu'il sorte de son trou de plantation, de sa fosse de plantation, et qu'il aille toujours plus en profondeur et latéralement pour aller coloniser de nouveaux espaces. Donc, la fosse de plantation, c'est un truc transitoire pour lui. Il faut qu'il en sorte. Et puis, les soins culturaux nous montrent que… Ben, le climat et les problématiques de, de manière dont on gère l'arrosage dans nos environnements font que le système du goutte-à-goutte favorise des enracinements superficiels et qu'il vaudrait mieux beaucoup mieux planter en fait des arbres qu'on va discipliner dans des capacités d'aller chercher l'eau en profondeur plutôt que de les mettre dans une situation de confort hydrique en surface, ce qui fait qu'à la moindre sécheresse, ces arbres vont finalement disparaître. Donc la sécheresse de 2003 a des conséquences qui sont toujours visibles. Alors je vous parle de la sécheresse de 2003, mais je ne vous parle pas des sécheresses qu'on vit actuellement. Donc finalement, il y a différentes manières de répondre quand on est transplanté, quand on est un système racinaire, et diagnostiquer la reprise, c'est connaître ces différentes voies et pouvoir les identifier. Est-ce qu'à partir d'un système planté, je régénère parfaitement ce que j'ai enlevé Est-ce qu'à partir d'un système racinaire planté, je ne fais que du système d'exploitation et je reste bloqué jusqu'à ce que l'arrêt de l'arrosage fera que je disparaisse où est-ce que j'ai des manières d'avoir une certaine forme de résilience en fabriquant des, de nouvelles racines à des endroits où, officiellement, la filière me dit qu'il ne faut pas le faire, en l'occurrence, de nouvelles racines sur les tiges hein, euh, ben, qui me permettent de régénérer les parties manquantes. Et notre travail, nous, dans notre bureau d'études, puisqu'on est conseil pour les collectivités territoriales, ben, c'est d'essayer de développer de plus en plus et d'affiner de plus en plus le diagnostic des parties aériennes pour le corréler au diagnostic des parties racinaires et pour pouvoir faire un lien entre les voies de reprise qui ont été définies par mon collègue Pascal Genoyer qui travaille dans le même bureau d'études que moi. Euh, donc, savoir comment identifier à partir d'un état aérien donné indirectement, ce qui se passe dessous. Et ça, c'est notre grande difficulté. Donc, quand ça se passe très bien, en règle générale, on n'a pas de problème pour faire le lien entre des situations où ça se passe très bien en haut et où ça se passe très bien en bas, surtout si on ne met pas nos arbres dans des conforts trop importants. Quand ça se passe très mal, on le sait aussi, en règle générale, surtout si on ne met pas nos arbres dans des conforts hydriques trop importants. Par contre, c'est les étapes intermédiaires pour lesquelles on a encore du mal à identifier et sur lesquelles on continue en fait nos travaux de, de diagnostic ben, en milieu urbain, sur tous les chantiers qu'on fait, comme euh, voilà, les gros chantiers de plantation, le canal du Midi, j'ai des collègues paysagistes ici qui sont maîtres d'œuvre sur le, sur le canal du Midi ou qui l'ont été. Euh, sur les plantations qu'on fait en ville. C'est toujours très intéressant d'aller autopsier les arbres pour savoir pourquoi ils sont morts et revenir sur ce qu'ils ont subi. Ne jamais remplacer des arbres sans savoir pourquoi ils sont morts. Et les hypothèses, donc, elles peuvent être, bien sûr, le mauvais choix de l'espèce, des forces trop importantes ou des difficultés d'accès aux ressources. Alors, voilà. Peut-être qu'il faut... Essayer d'analyser en détail les compétences des arbres et accepter de faire des choix, planter la bonne essence au bon endroit, analyser quelles sont leurs compétences, leurs formes de résilience. Je vous montre ici une carrière qui est dans la région de Montpellier. Le sol est descendu de plus de 20 mètres. On est directement sur la roche-mer. Vous voyez que les végétaux savent s'y installer. On n'est pas dans le climat le plus humide, hein. on n'est pas en Normandie, hein, dans la région de Montpellier. Alors bien sûr, les arbres, les pins, ils ne deviendront pas des trucs absolument énormes, mais ils font le boulot. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être accepter de ne pas forcément avoir des arbres absolument énormes à terme, mais avoir une couverture végétale qui nous protège et qui va transpire. Voilà, j'ai mis cette, diapo, cette diapositive, euh, on fournira tout ça c'est de la référence bibliographique sur des choses qui existent déjà, des volumes qui vont sortir incessamment sous peu, de la publication écrite, des choses orales. Et j'arrête le partage de mon écran et je suis à votre disposition pour des questions. Merci Claire. On, on pourrait te laisser animer tout, tout seul finalement ce, ce webinaire. Te, c'est tellement... <rire> Intéressant, tu, tu nous apportes beaucoup d'informations. Oui, les ressources bibliographiques, nous allons les, les mettre demain sur la plateforme MOOC, bien entendu. Euh, nous allons tout de suite enchaîner sur des questions. Certaines ont été posées sur le fil de discussion, euh, d'autres l'ont été dans le forum du MOOC. Je vais essayer et me risquer peut-être à, à quelques regroupements. Euh, le premier, ce sera assez rapide parce que tu comprends que beaucoup d'aspects portent sur des questions techniques, mais quand même, revenir sur peut-être deux, trois questions qui sont plus sur le fonctionnement même des racines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le coller, Pourquoi le coller c'est si important C'est un premier point. Deuxième point, je vais les regrouper. La question des, des anastomoses, est-ce que c'est toujours entre des, mêmes, des arbres d'une même essence ou est-ce que ça peut être des arbres d'essence différentes Et enfin, le, le mécanisme de rejet. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. Alors, il y a bien des méristèmes racinaires. Mais comment comment se passe l'activation sémérystème pour produire des rejets Voilà pour les trois seules questions peut-être qui portent sur les, les aspects plus fondamentaux. Alors le collet, le collet, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre profession. La définition du collet, c'est la zone de transition entre l'organisation anatomique primaire typique d'une racine et l'organisation anatomique primaire typique d'une tige. D'accord c'est donc une structure primaire. Or, nous, on parle beaucoup du collet dans notre profession de planteur parce il traîne dans l'idée que le collet est une zone qui pourrit préférentiellement. Mais ce qui pourrit, en fait, c'est le bois. Et le bois, c'est fabriqué par les méristèmes secondaires, c'est-à-dire par le cambium. Et la pourriture du collet, en fait, Qu'est-ce que c'est dans nos milieux à nous quand on plante des végétaux en ornement Eh bien, comme on arrache les arbres, on coupe les racines. Et comme on coupe les racines, on fait des plaies. Les plaies sont ouvertes, on les met en plein sol. Et dans le sol, il y a des champignons dégradeurs de la matière vivante. C'est leur boulot et ils sont là et ce n'est pas pour rien. D'accord Si les plaies sont grosses, et que finalement les arbres sont relativement faibles, dans un état faible pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures, alors ces champignons, l'univers, vont rentrer dans les plaies, ils vont dégrader les plaies, ils vont remonter dans les racines, et tant que le milieu est favorable à la présence de racines, c'est-à-dire tant que je suis dans le milieu souterrain humide, il va y avoir une remontée de cette pourriture jusqu'à un endroit où ça va s'arrêter, parce qu'on est dans la zone d'interface entre milieu aérien et milieu racinaire et milieu souterrain. Et là, abusivement, les experts vous disent, c'est le collet. Et ils vous disent, c'est le collet qui a pourri. Non, c'est les plaies racinaires qui ont pourri. La pourriture est remontée, elle s'est arrêtée à l'endroit où vous ne pouvez plus se développer. Pour vérifier que c'est le collet, il faudrait que l'expert qui vous dise que c'est une pourriture du collet sache l'identifier. Alors, soit il trouve... Les cicatrices des bourgeons cotylédonaires, ou des cotylédons eux-mêmes, sur un arbre qui fait ce, ce, cette circonférence-là, il faut s'appeler Caraglio pour trouver les cicatrices et des cotylédons, ce n'est pas donné à tout le monde, voilà, hein. on sait faire mais pas toujours. Soit eh bien, il faudrait qu'ils coupent et qu'ils reviennent sur l'anatomie primaire, c'est-à-dire l'état le plus central de la zone, hein, qui qualifie de coller pour vérifier qu'on est dans la transition entre l'anatomie tige et racine. Donc, c'est une fausse problématique et si vous allez chez les pépiniéristes, bien souvent, ils enterrent à la base de la tige. La problématique, c'est de mettre cette partie-là dans un sol qui est asphyxiant. Le collet n'est pas une zone sensible. Par contre, si le sol est asphyxiant, tout pourrit dans le sol. Donc, il faut travailler différemment. Les anastomoses. Il y a certaines espèces qui ont des capacités de croissance cambiale qui font qu'elles sont capables d'englober n'importe quoi. Alors le platane englobe des bancs, des compteurs électriques, les racines de son voisin. Si il rencontre des racines de platane, alors les cambiums vont se reconnaître et il va y avoir soudure et unité, un seul cambium. S'il rencontre la racine d'un frêne, d'un érable ou, euh, ou d'un pimpignon, il ne va pas le reconnaître, il ne va pas se souder. Alors, il va, il va au contraire peut-être l'enserrer et l'étrangler. Donc, l'anastomose, par définition, c'est quelque chose qui se fait, la vraie, quand elle est fonctionnelle, entre deux tissus appartenant à la même espèce. Vous pouvez avoir des anastomoses de tiges dans les branches maîtresses de charme, par exemple, j'ai de belles photos, mais vous n'aurez pas d'anastomose normalement entre deux axes d'espèces différentes. Par contre, vous pouvez avoir des anastomoses entre deux axes de, du même individu ou d'individus de la même espèce voisine. Et les anastomoses peuvent laisser passer effectivement des tas de choses, des nutriments, bien sûr, les plantes s'échangent des, des ressources, et il y a même des arbres qui mettent un peu en esclavage leurs voisins. Hein, la beauté des échanges entre végétaux de la maman arbre qui protège ses bébés arbres, bon, Parfois, elle en fabrique pour les mettre un peu en esclavage. Hein. Okay, donc, ça peut être le, la manière d'utiliser un autre pour récupérer des ressources. Euh, après, ben les anastomoses, ça laisse passer des éléments pathologiques. Donc, le canal du midi, si vous en avez entendu parler, c'est bien le cas. Voilà. Sur les rejets, si j'étais capable de vous dire d'où provient un rejet racinaire, je serais la plus heureuse des femmes. J'en suis incapable. Je ne peux pas, pourquoi Parce que je sais que quand une racine se développe, elle fait beaucoup de racines, et il y a beaucoup, beaucoup de racines latérales, ce n'est pas son méristème apical qui les fait. Elles naissent en, am en amont du méristène apical à partir d'une seule cellule. C'est très différent de la manière de fabriquer de la ramification chez une racine et chez une tige. Beaucoup de racines peuvent avorter. Est-ce qu'elles sont capables de redémarrer derrière Personne ne peut vous répondre, en fait. À cause de problématiques d'absence de marqueurs de la racine qui vous permettraient d'identifier un lieu pour pouvoir revenir sur ce lieu-là et l'analyser. Donc, en fait, euh, je n'ai pas de réponse et je pense que personne n'en a. À mon grand-dame, hein, j'en ai cherché pendant longtemps. Voilà. Merci, Claire, pour cette, ce premier lot de, de réponses. Euh, allons maintenant sur la partie beaucoup plus appliquée, technique, liée notamment aux questions de transplantation. C'est une question, comment on produit des, des arbres en racines nues ah ben on les met directement, alors en règle générale dans notre filière à nous, on a des pépinières et c'est normal parce que tout le monde ne peut pas tout faire et puis en plus les volumes occupés ne sont pas les mêmes, les engins, les techniques ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des pépinières qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la multiplication, elles vous font des tout jeunes plants et puis après vous avez des pépiniéristes qui vont acheter des jeunes plants et éventuellement qui vont les cultiver pendant quelques années. Les cycles de production, c'est 3 à 5 ans. Okay. Et donc, entre un pépiniériste qui a produit des jeunes plants en petits containers forestiers, et celui qui va vous les commercialiser en racines nues, il y a l'étape. Je prends ces jeunes plants en containers forestiers, ou même livrés directement en racines nues, et je vais les transplanter sur une parcelle, je vais les faire pousser 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vais les arracher en passant une lame, à une certaine profondeur et puis j'ai une machine qui attrape les tiges comme ça et qui tire et en fait j'arrache mais j'arrache sans le sol et c'est ça qui vous est livré et ça ça vous permet de voir les racines alors ces individus là il faut surtout les planter très vite il faut les protéger c'est à dire que il faut les mettre dans ce qu'on appelle une jauge c'est à dire un milieu humide il faut surtout pas les laisser se dessécher si on vous les envoie, on va vous les livrer dans des colis hyper bien protégés, bien humidifiés, etc. etc. Il ne faut pas les faire attendre. Mais il faut savoir que les forestiers, les arboriculteurs fruitiers, tous les gens qui ne sont pas dans l'ornement, mais qui sont dans des filières où il ne faut pas qu'ils se trompent, eh ben, ils ne plantent jamais des gros sujets, ils ne plantent que des petits sujets. Et les arboriculteurs fruitiers ne plantent que des plants en racine. Il euh... faut se demander pourquoi, hein. c'est leur revenu. <rire> c'est justement une question qui est posée finalement. Claire, quel conseil concret pour la transplantation Alors, vous avez dit en racines nues, plutôt des jeunes sujets, bien ouais. entendu. Euh, D'autres aspects, et j'en profite pour glisser une question qui a été posée euh, de manière préparatoire dans le MOOC, quel peut être l'intérêt de la technique du pralinage Alors, le pralinage, il concerne directement justement les sujets qui sont plantés en racines nues. On ne praline pas, hélas les mottes. Mais les mottes, on fait rien à part ouvrir le grillage, hein, de toute façon, en espérant que les grosses plaies vilaines ne seront pas des voies d'entrée justement des champignons de Alors, le pralinage, c'est une opération qui concerne les racines nues. L'opération est la suivante. Quand on a arraché des jeunes plants racines nues, soit on est soi-même producteur, on arrache et on plante dans l'immédiat, mais même... Mais surtout si on achète des plants et qu'ils on, ont été commercialisés, ils ont été arrachés à un moment avant, bien avant que vous vous les plantiez. Ça veut dire que les plaies de taille ont commencé à se dessécher. Et pour qu'il y ait un redémarrage du cambium, il vaut mieux raviver les plaies de taille. Ensuite, il y a un autre paramètre, donc à l'habillage qui est... Si vous avez des racines qui sont très souples, celles que je qualifie de racines d'exploitation, quand vous allez planter votre arbre dans le sol, eh bien, ces racines elles vont se déformer. Donc, en fait, l'intérêt de l'habillage, c'est de définir avec les racines les plus rigides un volume bien précis, et les racines les plus souples, les plus fines, vous allez les couper pour qu'elle soit à l'intérieur de ce volume. Donc, les racines rigides vous font une espèce de grille, et les racines souples doivent être à l'intérieur de ce volume-là. Une fois que vous avez sectionné avec un sécateur, un outil désinfecté, bien tranchant proprement, vous faites une sauce, une sauce bête, c'est-à-dire de la terre avec de l'eau, de la boue. Si vous voulez vous rajouter des intrants dedans, Classiquement, le pralinage, on y mettait ben, euh, euh, des, euh, euh, du. du euh, ah, j'ai un trou puis se Du fumier. Du fumier, merci, sauvez-moi. Oui. Mais euh, on risque de brûler hein, quand on oui. maîtrise mal ce genre de choses. Et en fait, finalement, l'objectif, c'est de colmater les plaies avec directement en les mettant en contact avec la terre donc simplement de la boue ça suffit vous trempez bien votre plan dedans vous le plantez plus profondément que la hauteur que vous visez donc vous enterrez le collet au démarrage et puis au fur et à mesure que vous remplissez le trou vous tirez légèrement sur le plan pour le ramener au niveau que vous visez comme ça les racines vont partir à la verticale au lieu d'être dans cette position-là. Voilà, donc c'est la technique de plantation. Merci Claire. Plusieurs autres questions. Tout à l'heure, vous avez montré deux photos d'arbres déracinés après une quinzaine d'années. Oui. Euh, le, le deuxième, vous montriez que finalement, vous montriez, pardon, que le, le, le système racinaire ne s'était pas bien développé du tout. Et quelle tête avait le, le houppier de cet arbre C'était une question est-ce qu'il était mort ou pas Ou dans quel état ah Non, non, non, non. on n'a déraciné sens. que des arbres vivants. Voilà, dans mais, mais c'était pour relier la, la question posée, parce qu'il y a des interrogations à quoi ressemblait euh... Tout à fait. Non, c'était des arbres vivants qui faisaient encore tout à fait bonne figure à côté du de de Interpol à Lyon <rire> voilà par contre ils ont été sélectionnés pour des raisons bien précises soit ils étaient surcinés soit effectivement ils avaient des manifestations de défauts de croissance qui faisaient que ils étaient encore arrosés donc ça cache la misère ça hein moi je j'encourage je, les gens à arrêter les arrosages le plus tôt possible plus on prolonge les arrosages plus on plante gros plus on prolonge les arrosages ils ont dit faire les problèmes, on ne les soigne pas. Mmh, D'accord. Par contre, on a perdu des sous. Ouais. Parce qu'on a entretenu pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour rien. Alors, quelques questions. Alors là, je les prends, je n'organise plus rien du tout, ne m'en voulez pas. Et, et Claire, je suis sûr que vous saurez y répondre. Alors, usage d'hormones de croissance, est-ce que est, ça peut être une solution ou pas Allez, on y va. J'en prends d'autres comme ça. Euh, Faut-il noyer le trou de plantation une fois euh, que ce trou et que la plantation est faite euh, Qu'est-ce qu'il y a Donc, stimulateur de croissance, hormone de croissance. Voilà, ça, ça se rejoint un petit peu. Euh, bah, peut-être ces deux questions-là. je vous en relierai. Hormones ah, de croissance. Elles sont synthétisées par les méristèmes. Je me méfie des poudres de perles m -m -m, qui cachent la misère. Vous pouvez stimuler, mais vous savez, les auxines dont on a démontré qu'elles ont un rôle majeur sur le sur le comportement de croissance et de ramification des, des racines, elles sont synthétisées par les bourgeons, mais on a extrait ces auxines du coléoptile de l'avoine. Alors vous savez que vos graminez, ce que vous appelez des mauvaises herbes et qui germent au pied des arbres, ben, elles vont et elles peuvent libérer des auxines si vous les enfouissez. Donc faut-il toujours acheter des poudres de perles ou faut-il céder de la nature euh, La taille qu'on fait à la plantation, si on ne sait pas faire et qu'on enlève tous les méristèmes de tiges, eh bien on enlève tous les sites de production de ces fameuses hormones qui vont stimuler la croissance des racines. Donc il faut que la taille soit raisonnée, c'est tout. Mais pff, non, les, les pralets artificiels, les hormones, tout ça, non, pitié. Et oui, Il y a d'autres techniques là, qui, qui apparaissent. Alors, le, Je le découvre, le plombage hydrique, le plan arboricole. Euh... Le plombage, le plombage c'est effectivement l'arrosage au moment de la plantation. Vous plantez même en plein hiver, on va vous demander d'arroser s'il ne gèle pas. Et ça, c'est impératif. Le plombage n'a aucune volonté d'aider la plante à boire de l'eau. Le plombage a la volonté de chasser tous les trous d'air qui ont été créés quand vous avez creusé dans le sol. Donc, il faut arroser copieusement, à refus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent et jusqu'à ce que votre sol ne veuille plus boire. D'accord. Euh, alors, on va changer un peu de type de question, une question qui a été posée tout au début de, de, de votre présentation. Euh, C'était une personne qui s'est interrogée sur la capacité de régénération peut-être du filier par rapport à d'autres espèces. Et la question qui en découle, c'est finalement… Les espèces d'arbres n'ont pas toutes les mêmes capacités, alors c'est en fonction aussi des individus, de l'âge, etc., mais de régénération. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là Absolument. Et c'est bien la diapo finale, peut-être qu'il faut aller apprendre les compétences des végétaux. Bien sûr que les, toutes les espèces n'ont absolument pas les mêmes compétences de résilience par rapport à la taille racinaire, par rapport à la taille aérienne par rapport aux caractéristiques du sol, par rapport à la tolérance à la sécheresse, etc. etc. Alors, un des enseignants de l'Université de Montpellier, botaniste, enseignant chez Francis Allé, qui m'a formé, déformé et, et que j'ai remplacé quand il a disparu, Jean-Louis Bompard disait, toutes les expériences sont dans la nature, on a beaucoup à apprendre, plutôt que d'essayer de faire de l'artificiel, peut-être qu'il faut regarder les compétences des végétaux à coloniser certains environnements. Après, dans les techniques de plantation dans nos environnements artificialisés, il y a à miser énormément sur la diversité des essences, des formes, des types biologiques. On a une vision de la plantation de l'arbre, quand ce n'est pas du fruitier ou du forestier, de la plantation de l'arbre d'ornement qui est l'alignement monospécifique Boulevard Haussmannienne, Paris et École de Versailles, on rigole pas les copains. Et, euh, et en fait, il faut complètement inverser le logiciel. Il va falloir apprendre à planter nos collègues qui travaillent sur la mycorhisation, je déborde sur une autre thématique, nos collègues qui travaillent sur la mycorhisation vous montreront à quel point les associations de végétaux sont absolument indispensables. Hein les uns préparent l'arrivée des autres hein. Et les plantes ne sont pas concurrentes, au contraire, hein, elles se stimulent. Donc, euh, dans nos aménagements, le plus possible, multiplier, diversifier les essences, diversifier les formes, diversifier les âges, diversifier les volumes et ne laisser jamais un sol nu. Faut Il faut qu'il soit toujours couvert. Alors, après cette ode à la diversité, à la diversification, euh, Claire, deux questions parce que le temps passe, peut-être un peu trop vite euh, mais deux questions. Une fois qu'on a fait une transplantation, et je prends des questions qui ont été posées par des participants, euh, que pensez-vous de l'usage de tuteurs ou est-ce au contraire laisser les troncs sans tuteur permet aussi peu d'avoir un bénéfice pour les racines Et est-ce que finalement la taille des parties aériennes euh, aussi n'est pas préjudiciable pour cette reprise Alors, le tuteur, il a une fonction bien précise. Le tuteur a la fonction quand vous venez d'arracher et que vous avez fait des plaies sur les racines. Vous allez avoir des petits apex racinaires qui naissent, comme je vous les ai montrés. C'est des petites choses charnues, délicates, qui n'ont ni écorce, ni bois, ni matériaux de résistance à des contraintes mécaniques. Si, quand ces choses-là sont en train de se fabriquer au niveau des plaies, ben le tronc s'agite, ben ces trucs-là, ils vont casser. Donc, le tutorage a une fonction, c'est de maintenir, en fait, la plante, pour éviter qu'elle soit contrebalancée par n'importe quoi, tant que ces éléments-là sont tout jeunes et pas résistants à des sollicitations mécaniques. Voilà. Alors, idéalement, le tutorage, il faut faire un tutorage qui soit pas un tutorage en mettant un seul pieu auquel on attache un tronc, sinon ça le blesse. En aménagement paysager, on préconise à minima un tutorage tripode, trois pieds, avec des élastiques qui partent de chacun des pieds et qui vont venir en le tronc sans le garantir avec l'objectif simplement qu'en bas, ça ne bouge pas. Au pays des bisounours, comme je le dis toujours dans mes formations, il faudrait pouvoir descendre progressivement la hauteur du tutorage pour progressivement... Solliciter mécaniquement le tronc et qui se rigidifie. Si c'est chez vous, faites-le. Si c'est pas chez vous, en aménagement paysager, c'est plus compliqué. Voilà. Après la deuxième question, c'était, rappelle moi Vincent, j'ai oublié. Oui, bien sûr, sur la taille, en fait, hein, la taille des parties Sur la, elle, la de taille quoi, à hein. la plantation. Ouais. Ouais. Quand on a démarré nos carrières, euh, Pascal Jonoyer et moi, on était un peu idéfix au pied des arbres. Ah, on tue les coupes, ça va pas du tout. On parlait, partait un peu en catalepsie. Euh, vieillir, ça a un avantage, on apprend. Euh, depuis, on s'est rendu compte avec tous les, les aménagements qu'on a suivis et en particulier les plantations des arbres sur le bord du canal du Misi du côté de Carcassonne où il fait 42 degrés en plein été et où ils sont en plein vent des séchants. Que laisser la même surface foliaire alors que vous avez fortement réduit le système racinaire, c'est un peu demander à l'arbre des prouesses. Mmh. Donc, la taille doit être raisonnée. Et Pascal Jonoyer forme les gens à raisonner la taille. La taille, elle doit permettre de finalement réduire la surface évapotranspirante, mais en maintenant les hiérarchies qu'il y a entre les axes. Ça veut dire qu'il faut savoir réduire les catégories d'axes qui ne sont pas essentielles il faut toujours maintenir la flèche, maintenir l'extrémité des branches hautes, réduire la ramification latérale des branches basses, et ça en fonction de la quantité de racines qu'on a laissées et des ressources hydriques que va offrir le milieu. Donc on fait des opérations de formation, tous les arbres qui sont plantés sur le bord du canal du Midi, eh bien, il y a une opération, une démonstration de la taille qu'il faut appliquer à cette espèce dans ces conditions-là et dans l'état dans lequel elle est pour essayer de l'amener le plus possible à, à une reprise efficace. Ce n'est pas le tailleux, je coupe tout, foot, foot, foot, de tous les côtés, ça c'est la catastrophe. En pépinière, ça se fait beaucoup et c'est un critère pour vous de choisir des arbres que de voir s'ils sont correctement travaillés et livrés après arrachage en épinière. Et le fait de tailler partout, c'est la pire des choses. Eh bien, Claire, je crois que vous avez démontré toute l'expertise, mais aussi tout ce que l'on ne connaissait pas vraiment très très bien sur les racines des arbres et leur fonctionnement, leur réaction à toutes ces techniques de, de transplantation. Alors, il est 18h, le direct est maintenant terminé. Alors, pour information, nous avons été flashés à 199 participants. Alors, je sais, quand je dis ça, on est tous un petit peu déçus, mais c'est quand même pas mal, on n'était pas loin des 200. Bon, ce ne sont que des chiffres. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Claire, merci pour votre disponibilité. Notre prochain rendez-vous, je pense que vous serez certainement nombreux, puisque nous aurons le plaisir d'écouter Marc-André Sellos. C'est le 11 mai prochain. Et lui nous parlera des forces et des faiblesses des arbres. Vaste programme. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.